Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration en utilisant les fonctionnalités de déformation. Donc je vais faire un, un petit rappel où on va survoler un petit peu les, les différentes possibilités pour modifier du texte et puis pour modifier pas mal d'objets. Alors pour cela on va utiliser d'abord dans un premier temps des, des objets très très simples. Par exemple je vais faire une petite étoile, voilà, hop avec 5 sommets. Donc je clique, je glisse. Voilà, j'ai une première étoile. Alors les étoiles ainsi que les cercles et les carrés, quand ils sont créés comme ça, ils, ont, ils sont un peu spéciaux parce qu'ils ont des. Vous voyez un petit losange ici en haut et en bas Il faut les convertir en objet chemin. Donc pour les convertir en objet chemin, il faut cliquer donc sur l'outil Éditer les nœuds. Cliquer sur euh, ce petit picto qui permet donc de convertir euh, les objets en chemin. Et à ce moment-là, le raccourci, c'est MAJ, CTRL, C. Si on fait ça, on s'aperçoit que voilà maintenant on a tous les nœuds de, de notre objet. Donc on va voir, en faisant apparaître dans chemin les effets de chemin, Hop, petit souci d'affichage, euh, on va cliquer sur le petit plus, là, et on a ici possibilité d'avoir plusieurs types de déformations. Alors, le plus connu, c'est courbé. Donc on, on va cliquer dessus, on va faire ajouter. Alors tout simplement, bah, ça nous permet d'avoir ici euh, un chemin, donc droit que l'on peut en se mettant au milieu on va cliquer sur la ligne verte et on peut comme ça déformer notre objet donc ça ça peut être intéressant on peut augmenter ou diminuer la taille donc pour faire ce type d'illustration on pourra éventuellement se servir de ça par exemple pour la lettre B pour la, la, la tasser un peu et puis éventuellement pour l'augmenter ou la diminuer euh, une autre euh, possibilité donc je vais dupliquer cet objet donc pour dupliquer c'est facile ctrl d ou je clique là dessus ou édition dupliquer tac euh, je vais donc enlever ici l'effet de chemin courbé je vais cliquer sur le petit plus et on peut voir maintenant qu'on a déformation par enveloppe alors ce que j'aurais pu faire aussi ça peut être aussi intéressant éventuellement je garde celui là je vais masquer je vais cliquer sur le petit plus et je vais choisir déformation par enveloppe donc ça c'est pas mal, ça nous permet d'avoir ici un empilement éventuellement d'effets de chemin qu'on peut combiner. Donc pour déformer d'après enveloppe, on a ici euh, plusieurs possibilités. Donc si je clique là-dessus, donc j'ai une ligne située en haut qui va me permettre de modifier en fait le haut de mon illustration. Vous voyez Hop, donc comme ça. Là par exemple, si donc là c'est la partie supérieure, si je fais la partie inférieure, je peux comme ça écraser. Et puis le côté droit, je peux le bomber. Et le côté gauche, pareil. Donc ça, ça peut être intéressant. Et on va voir ce que ça donne si j'appuie sur courber. Je clique ici. Et eh bien, je peux m'amuser également à, à déformer à nouveau cet objet. Alors, ce n'est pas forcément très intuitif. Vous voyez, ce n'est pas, pas évident à maîtriser. Bon, On va voir une autre possibilité de déformation. Donc, je clique ici sur le petit plus. J'ai masqué ici ces deux effets de chemin. Je vais choisir déformation par, gris, par gris, pardon. Je clique sur Ajouter. Voilà, tout simplement. Donc là... Euh, Pareil, hein, j'ai des petits points, ça permet d'être un petit peu plus fin, un petit peu plus fin pardon, dans les déformations. Euh, ça peut être assez intéressant. Alors il me semble que ça peut être un, assez intéressant sur euh, des lignes horizontales ou verticales. Donc là, je vais rapidement faire plusieurs lignes. Donc là, avec l'outil crayon, je fais une première ligne. Je duplique CTRL-D. Je clique là-dessus. Je vais le déplacer par le bas. Donc je clique ici sur ma ligne, j'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je vais maintenant faire avec l'outil flèche noire... Un rectangle de sélection et je vais combiner ces deux objets. Alors pour les combiner, c'est facile. Je vais dans chemin et je fais combiner ou CTRL K. Je vais cliquer ici sur le petit plus et je vais faire ici interpoler les sous-chemins. Voilà ce qui me permet d'avoir en fait plusieurs lignes. On va en mettre un bon petit paquet. On va cliquer là-dessus et on va utiliser ce qu'on a vu déformation par grille. Et alors là, c'est vraiment sympa parce que comme ça, on peut avoir facilement une déformation. Éventuellement donner l'impression que ça tourne un peu. Voilà, en faisant un petit peu bouger les points comme ceci. Voilà, donc ça, ça peut être assez, euh, assez sympathique comme effet. Voilà, et une dernière chose en termes de modification au niveau des déformations, on a l'utilisation, pardon, euh, je vais reprendre donc ici euh, une étoile. Donc je refais une étoile, CTRL-SHIFT-C pour avoir ici les petits nœuds. Et on a un outil donc qui est vraiment bien, c'est on, on clique ici euh, sur le nœud et on va pouvoir, en appuyant sur ALT, vous voyez, pouvoir déformer de façon douce en fait par rapport à ce nœud central. Donc si je modifie ce nœud, les autres, il y a une, un pourcentage de modification. donc plus on est éloigné, moins la modification sera importante. Voilà, c'est euh, un autre outil. Donc pour faire ceci, c'est assez, euh, j'allais dire facile, il va falloir donc <coughs> pardon, créer une silhouette. Donc pour cela on peut aller sur internet et récupérer donc une petite silhouette de chien. Ici on voit bien que c'est une image voilà, que j'ai récupérée. Euh, je vais la copier dans un nouveau document, donc CTRL-C, fichier nouveau. Je vais coller ça ici, CTRL-V. Voilà. hop, je vais utiliser la fonction ici, obje, euh, chemin, pardon, vectoriser un objet matriciel, donc je vais faire mettre à jour, donc là on voit l'aperçu, ici, euh, seuil de luminosité par défaut, je crois que c'est 0,450, on va laisser comme ça, on fait valider, voilà, et Inkscape nous a fait tout le travail, c'est-à-dire que là il nous a créé un, un chien avec des effets de chemin, euh, bah cette image, on va pouvoir la supprimer, donc je, je clique dessus et puis j'appuie sur supprimer voilà, hop je vais placer mon chien comme ceci et on va maintenant taper le texte, donc l'outil texte est là, je clique dessus j'appuie et je vais taper euh, berger alors, tout en majuscule, allemand allemand, comme ceci alors on va choisir une police assez, euh, assez épaisse euh, je crois que j'ai l'impact ici qui est pas mal Impact, voilà. On va mettre ça, peut-être une autre couleur, comme ceci. Et on va commencer, voilà, à bien positionner notre police. On n'hésite pas à la déformer. Voilà, comme ceci. Euh, on va essayer qu'elle colle à l'arrière-train du chien. Et puis, juste au bout de la truffe, là. Voilà. Euh, on va convertir cet objet en chemin. Donc, comme on a mis tout à l'heure, éditer les nœuds. Je clique là-dessus. Donc on voit que si je sélectionne par exemple une lettre, eh ben j'ai que des nœuds. Et Inkscape nous a créé donc un groupe ici avec 14 objets, il doit y avoir donc 14 lettres. Euh, on va donc dégrouper tout ça. Pour dégrouper, je vais cliquer là-dessus, ou le raccourci c'est Maj, CTRL G. Hop. On va laisser ensemble Berger, donc je groupe, CTRL G, et Allemand, on aura comme ça deux groupes. Parce que là, je vais un petit peu le réduire, lui faire faire une petite rotation comme ceci. Voilà. Place à peu près comme ça. Euh, là, je peux éventuellement, en double-cliquant, je rentre dans mon groupe et je peux commencer peut-être à travailler les lettres, juste comme ça. Hop. Une à une. Ou alors, le mieux, ce que j'ai fait dans la première version, c'est que j'ai sélectionné ici mon objet. J'ai utilisé l'outil Éditer les nœuds. Euh, j'ai sélectionné un un les lettres, en appuyant sur Shift et sur chacune des lettres, comme ceci. Et euh, j'ai fait un rectangle de sélection. Je me suis mis à cet endroit-là, j'ai cliqué et j'ai appuyé sur Alt pour en fait déformer tout doucement voilà, la première lettre. Alors après, je ne sélectionne que la première lettre, donc le B. Hop. Voilà, on va mettre ça comme ceci, à peu près. On va sélectionner ces deux nœuds-là et on va les projeter sur la gauche. Je vais maintenant sélectionner que le E. Hop. Voilà. Je vais les tirer un petit peu en haut. Voilà. Ici, je vais sélectionner le nœud. Alors vous voyez, c'est quand même un, un travail assez fastidieux. Donc je désactive le magnétisme qui m'embête. Voilà. Là, on va pouvoir s'amuser ici à, à donner un petit arrondi. Donc pour cela, je déplace le nœud. Je me mets entre les deux nœuds et je clique, je glisse, de façon à faire apparaître ici les poignets. Hop. Et tranquillement, voilà, j'essaye d'avoir un, un bel arrondi. Je vais maintenant sélectionner le R. Donc le R, euh, je sélectionne l'outil flèche noire. Le raccourci c'est F1. Je vais un petit peu l'étirer comme ça d'abord. Après, je re sélectionne l'outil éditer les nœuds ou F2. Je fais un CTRL A ou un rectangle de sélection pour sélectionner tous les nœuds. Je vais projeter ça un petit peu vers le haut. Voilà. Hop. Je sélectionne ces deux nœuds et je les projette vers le bas c'est de là vers le bas Voilà. ici je vais créer un petit arrondi pour que ce soit un peu plus joli mm -hmm. il me reste le G CTRL A je clique ici je déplace vers le bas je vais sélectionner ces deux lettres avec l'outil éditer les deux j'appuie sur F1 pour avoir donc l'outil euh, flèche noire je vais agrandir un petit peu tout ça Hop, je sélectionne l'outil d'it les nœuds. CTRL A pour sélectionner tous les nœuds. Voilà. Ça, je vais le projeter ici. Je vais sélectionner les deux, les deux nœuds ici. En appuyant sur le nœud et sur Shift, je combine les deux nœuds. Je les additionne. Voilà, pareil pour le R. Euh, je vais essayer d'agrandir un petit peu le R. Je me mets sur le nœud et j'appuie. Hmm. Non, pas terrible. <coughs> je vais sélectionner toutes les lettres en fait. Berger. Tac. CTRL A et je vais tout déplacer. Ouais. Allez, c'est pas trop mal. Hop. Voilà. Cette partie-là, je la descends encore un peu. CTRL-A. Hmm. Donc CTRL-Z. Euh, je vais juste déplacer ce nœud là. Voilà. Donc là, euh, je vais... Alors on peut créer des nœuds. Je double-clique ici entre les deux nœuds là. Vous voyez, j'ai une petite main qui apparaît. Si je double-clique, je crée un nœud. Donc ce qui me permet... Voilà. Je double-clique... Comme ça, je ferme un peu la patte. Pareil pour là. Je me mets ici, je double clique, je crée un nœud. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Allemand. Ben, on va sélectionner l'outil détailler les nœuds. Hop, sélectionner toutes les lettres qui m'intéressent. Celle-là, c'est bon. Alors Ctrl A ou plutôt rectangle de sélection. Donc là, c'est assez facile. CTRL A, je descends tout ça. Tac. Tac, Je vais sélectionner tout ça, je déplace vers le bas. Le A de Allemand. Hop. Alors je fais volontairement sortir parce qu'après, notre ici forme noire que nous avons créée va me servir d'objet de, de découpe. Hop, CTRL A. Voilà, donc là, comme tout à l'heure, ça, je vais les mettre en bas. Ici, je vais créer un nœud ici et un nœud là. Cette partie-là, je vais la projeter encore un peu plus bas. Ouais, C'est pas mal, comme ça. Et il me reste maintenant que le D. Alors, hop, CTRL A. Je déplace. flèche noire ce qui permet de pas trop déformer la lettre voilà et ici je vais tout simplement peut-être créer une petite zone rouge ici donc j'ai sélectionné l'outil courbe de bézier je clique je fais un premier nœud je clique ici un deuxième nœud un troisième un quatrième et je referme ma forme je sélectionne l'outil éditer les nœuds je me mets ici entre les deux nœuds ici sur la ligne noire et je déplace alors pour mieux voir j'aurais dû mettre une couleur rouge, avec l'outil pipette je récupère la, la couleur du dé. Je supprime le contour, pour supprimer le contour on appuie sur shift et sur la croix. Ou on peut également ici aller dans euh, la fenêtre fond et contour en cliquant ici. On va dans contour et on clique sur la croix, plusieurs possibilités. Voilà, Je zoome en cliquant sur la molette de ma souris, je vais sélectionner les deux nœuds. Donc là j'ai les petites poignées, on va essayer de faire un truc un peu joli de façon à avoir un bel arrondi qui correspond un peu au D ouais c'est pas trop mal ça voilà donc là je suis satisfait je vais tout sélectionner CTRL A on voit que j'ai également sélectionné le chien derrière Alors pour le soustraire j'appuie sur SHIFT et sur la petite oreille noire voilà je vais grouper ces objets donc CTRL G de façon à, à n'avoir plus qu'un seul objet je vais mettre ça à l'arrière-plan donc pour cela je clique là dessus je vais maintenant sélectionner avec Shift mon petit chien noir, et je fais un clic droit, et je fais euh, définir une découpe, ou alors je peux aller dans Objet, Découpe, Définir. Et voilà. Alors il y aura peut-être des choses à, à retoucher, vous voyez, notamment au niveau des oreilles. Donc je vais enregistrer ce nouveau document sur mon bureau, je vais l'appeler euh, euh, Dessin, ça ira très bien comme ça. Alors peut-être Dessin numéro 2. Tac. dessin 2, enregistré. Euh, je vais revenir un petit peu travailler à l'oreille. Donc si je clique ici sur le R, on voit que je peux déplacer les nœuds là. Voilà, ça me permet de faire apparaître. Ouais, C'est peut-être mieux comme ça. Je vais sélectionner ces nœuds qui sont là. Je vais appuyer sur Alt et sur ce nœud là. Ouais, C'est un peu mieux. J'aurais dû peut-être le baisser un peu. Voilà. Allez, on va dire que c'est satisfaisant. Une dernière chose, je clique donc sur mon chien, je vais cliquer sur les propriétés du document. Je vais cliquer sur redimensionner la page au contenu, donc mage supérieure 5 mm, à gauche 5 mm, à droite 5 mm, et en bas 5 mm, et je fais ajuster la page à la sélection. Voilà. J'enregistre. Et je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce petit tuto, j'espère qu'il vous a été utile. Et n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.